Hmm. Peut-on vivre à 100% vegan aujourd'hui Je crois que non. Euh, non, tout simplement parce que beaucoup de produits ou de services engagent de manière cachée. Euh, la souffrance affligée aux animaux. Prenons par exemple les médicaments. Euh, vous avez par exemple beaucoup de gélules constituées de gélatine, hein, la petite capsule en gélatine. Vous savez pas forcément, sauf si vous regardez euh, à moins que vous lisiez les petites lignes euh, sur la constitution des produits, euh, vous allez trouver en fait beaucoup de, avec surprise, beaucoup de produits qui ont des produits animaux. Euh, je me trouvais à commander un sorbet euh, hier et bien entendu j'ai demandé. Eh ben oui, il y avait du lait dans le sorbet, donc je l'ai pas pris. Mais si j'avais pas demandé, je le, je le savais pas. Et puis il y a aussi euh, en fait tous les tous la, la tuerie indirecte qui euh, qui a lieu. Je pense euh, en particulier aux tests. Euh, sur les animaux, de certains produits, euh, à des crash tests qu'on va faire euh, sur des voitures, dans les voitures aussi sur euh, sur des animaux, etc. En fait, on utilise euh, les animaux un petit peu partout, euh, de manière cachée, pour euh, voilà, pour les pour les torturer, pour essayer des choses euh, des choses sur eux. Sur eux. Et franchement, j'ai du mal à voir euh, euh, dans la plupart des cas une quelconque justification pour ce genre de pour ce genre de choses. Voilà. En tout cas, ça reste difficile donc de fonctionner de manière 100% vegan. Ça veut dire de ne pas participer à cette cette violence faite sur les animaux, tout comme d'une façon ou d'une autre, on continue de participer à des formes d'esclavage qui ont lieu dans le, dans le monde, euh, dans le fait de s'habiller, dans le fait de circuler en voiture. Toute l'industrie du pétrole aussi euh, participe d'une économie extrêmement violente à l'égard de l'environnement, à l'égard des personnes. Voilà, Donc on, on, on ne peut pas fonctionner euh, complètement blanc, complètement clair, euh, complètement désassujetti euh, des conséquences de nos actes sur la planète à moins d'aller vivre dans une grotte quelque part donc il y a des choix à faire enfin euh, même entre vivre à 0% vegan et puis vivre à 95% ou 99% vegan, il y a quand même une sacrée différence. Et cette différence-là, évidemment, m'intéresse au plus haut point. J'ai choisi de la voir. j'ai choisi de continuer à faire, évidemment, attention, et parfois, il y a effectivement quelques mauvaises surprises. Mais quand on commence à faire attention, ça devient une seconde nature. Et je dirais aussi que le fait de poser la question aux gens, vous allez dans un restaurant, vous demandez la composition des choses. Vous allez dans une pharmacie, vous demandez la composition des choses, etc. Eh bien, petit à petit, ça crée une, une empreinte. Ça aide le monde, finalement, à prendre conscience que ces questions ont de l'importance pour nous et pour les autres êtres.